Z, Z, A, D, trois lettres et bien des sens. Zone autonome déterminée, zone anarchique démentielle, zone à aménagement différé, zone à défoncer, zone à défendre. Je suis allé sur place pour voir de mes yeux la zone et présenter mes respects à celles et ceux qui ont combattu un projet inutile et obscène pour que prime une forme de vie digne et réfléchie. Je voulais vous parler de ces enjeux et idées. Lorsqu'une lutte contre une destruction se solde par vivre une expulsion, que de penser l'autonomie en leur sein n'isole pas quand les expériences et apprentissages ont pour but d'être partagés. Que les ZAD ne sont pas des zones coupées du monde, mais tout un entrelacement de mailles de vie et de relations. Qu'encore et toujours, l'heure est au rassemblement des espoirs et des cœurs. Que dénoncer quelque chose est possible, que ce n'est même pas condamnable. Que c'est vertueux, que l'état pollueur est responsable des déchets, comme par exemple ceux des grenades jusqu'à élimination de leur pas dangerosité. Exactement. Que ces grenades ou f1 et GLI f4 sont des atrocités chier. qui ne seront plus jamais lancées. Ratées. la gm 2l a pris la suite depuis 2018 elle mutile et ampute toujours son peuple et bientôt un nouveau type de grenade désigné comme assourdissante sera en déploiement que nos manifs nos luttes et nos droits continueront à être réprimés avec une nouvelle commande d'équipement pour maintenir l'état de droit cette commande pour la fourniture de grenades de maintien de l'ordre et accessoires destinés au service de la police nationale et de la gendarmerie nationale que le ministère de l'intérieur estime à 38 millions d'euros comprend entre 4,5 et 13,4 millions de grenades en tout genre et de moyens de propulsion pour les quatre ans à venir je voulais vous parler du concept de ZAD partout. Ce que définit réellement les phrases « la lutte contre le barrage et son monde »,« la lutte contre l'aéroport et son monde ». Quand Arnaqueur, Tricheur et Corrompu provoque et amplifie, par soif du profit, l'anéantissement même de la vie et de notre avenir. J'avais prévu de vous parler de ça sur place, à Sivens, sur les lieux où se trouvait la ZAD du testé. Puis, je suis arrivé sur place et mes mots m'ont semblé faibles, imparfaits et ignorants. J'ai préféré vous lire des extraits d'un livre acheté, par chance, sur un étal de Toulouse, quelque temps avant. Ce livre semble avoir appartenu à un ou à une zadiste, dans la carte qu'il contient, et noter de campements et cabanes qui ont un jour existé. Pour cela, cher copain inconnu, je te remercie. Ce livre est un recueil de tracts d'appels, de lettres, de tribunes et de témoignages écrits pendant la lutte contre le barrage de Sivens, publié aux éditions de La Lenteur. Son titre est Sivens sans retenue, feuilles d'automne 2014. Ni oubli, ni pardon. Zad partout. Le coucou, le loriot, et ici, le rossignol chante pour Rémi, sans aucune retenue. Journal de la forêt de Sivens, bulletin publié le lundi 27, avec un tarhakt en première page, distribué à la manifestation d'Albi le même jour. Après les arbres, ils abattent un homme. Rémi Fraisse, 21 ans, a été tué par la police. Depuis quelques semaines, le projet de barras de Sivens est dans une position délicate. Le vent tourne. Les conflits d'intérêts qui y président ont successivement été démasqués par les médias nationaux. Le problème d'agriculture pesticide qu'il impose est abondamment critiqué par l'opinion. Plus aucun motif ne semble valable pour continuer les travaux menés sous la houlette de centaines de policiers et de militaires. Il ne reste aux porteurs du projet qu'un seul argument. La prétendue violence de l'opposition qui démontrerait à elle seule le bien fondé de l'obstination de notre état de droit. Notre camarade est tombé sous les tirs de cet état de droit. En forêt de Sivens, vendredi, en amont de la manifestation nationale du samedi 27 octobre, qui a réuni 7000 personnes, les machines du chantier, qui travaillaient la semaine à la construction de la digue du barrage, avaient été déplacées. Il ne restait dans le petit camp retranché aménagé par les forces de l'ordre, que chiottes et compresseurs, jolis symboles du monde qu'on nous prépare. Agacés par leur inconcruité, les habitants de la forêt se débarrassèrent de ces objets inutiles. Impossible pourtant de se débarrasser des 250 CRS et gendarmes mobiles qui depuis vendredi soir, alors qu'il n'y avait sur place aucune machine, aucun ouvrier à protéger, semblaient vouloir en découdre. L'unique raison pour justifier la présence démesurée des forces de l'ordre, armées samedi à Sivens, étaient la volonté des autorités de susciter des tensions pendant les deux jours de manifestation. Elles y sont si bien parvenues qu'ils en ont tué un homme. Ici, le Rossignol chante Rémi. Ce qui me surprend surtout dans cette vallée, c'est son calme. Je suis pas sûr du bordel que ça devait être. Quand ça, ça tombe. De Je vais vous lire un texte qui a été conçu début octobre comme une réponse collective à la lettre de Thierry Carsenac en 2014. Il a été proposé sans succès comme tribune à divers journaux avec les signatures d'Hélène Dufaux, une écrivaine de Gaillac, Christine Foissac, une éleveuse de Limpin, Aurélia Bernan traducteur, à Saint-Michel de Vax, et Gérard Lannoye, un retraité de Vaour. La première étape des travaux pour le barrage du Testé, le déboisement d'un pan de la forêt de Sivens, a suscité une résistance étonnante. Le 8 septembre, les travaux n'ont pu commencer qu'à 17h. Quelques centaines de personnes ont bloqué par des moyens pour l'essentiel pacifique, certains perchés dans les arbres, d'autres enterrés sur le chemin des machines, les 200 Robocop armés de grenades assourdissantes et de flashballs. Mais les autres journées, la déforestation n'a pu être empêchée, seules quelques dizaines de jeunes gens ont, avec une témérité qui force le respect, osé défier cette armada. Ils l'ont fait avec le soutien physique, matériel et moral d'une part croissante de la population locale, venant partager à manger et à boire, prêter main forte et participer aux assemblées. Les zadistes ont fait plus encore. Assistant en première ligne à la destruction d'une vallée magnifique, est vrai est ils ont osé regarder en face notre impuissance collective, notre incapacité à arrêter le désastre écologique. Car malgré ou à cause d'eux, les grenelles de l'environnement et autres sommets de la terre, le saccage de régions entières se poursuit au nom de la croissance, sans céder à la résignation ambiante. Qui serine qu'on ne peut rien faire. Ces jeunes gens ont le courage non seulement de tenter d'enrayer la machine à détruire, mais aussi de voir une forêt se faire littéralement déchiqueter, transformée en désert de copeaux par un bataillon de machines sous haute protection militaro-policière. La bataille se déroule aussi sur le terrain de la com. Le 1209, le président du conseil du Tarn, Thierry Karsenac, du PS, adresse une lettre à ses administrés pour dénoncer la violence des opposants, méprisant notre capacité à le contester. Il suggère aussi qu'ils ne se seraient pas tous tarnés et n'auraient donc pas tous à se prononcer, comme si la destruction de la nature n'avait pas une dimension universelle. Le 2309, il envoie une lettre à des milliers de grands électeurs pour fustiguer les professionnels de la contestation, venu troubler la quiétude de la région du Pastel. Pour sa propagande, le Conseil Général s'offre aussi des publics communiqués dans la dépêche du midi, en pleine page. Le 24-09, il évoque une vraie campagne de dénigrement et crie « halte » à la désinformation. Le barrage, rebaptisé « retenu », n'alimentera pas l'agriculture intensive. Le zéro indice, il est carrément question d'une forêt saccagée par les opposants. Dans cette tentative, Carsenac a des alliés de poids. Le conseil général du Tarn-des-Garonnes, qui finance aussi le barrage, et dont le président est propriétaire de la Dépêche, et le ministre de l'Agriculture, Monsieur Le Folle, qui martèle que le barrage ne favorise pas l'agriculture industrielle. Si Orwell était vivant, la paix, c'est la guerre. Il aurait sans doute apprécié la parfaite symétrie de cette invasion de la réalité. Ce n'est pas le Conseil Général, avec tous les moyens et les alliés dont il dispose, qui mène une campagne de désinformation, mais la myriade d'individus bénévoles et de, et de collectifs désargentés qui, depuis des années, dénoncent ce projet en ayant pour eux que la force faible du bon argument. Ce n'est pas l'abattage d'une forêt, le gazage et le tabassage de celles et ceux qui s'y opposent, qui sont violents, mais ces quelques jeunes avec des boucliers et des projectiles improvisés, font face à une véritable armée. Ce ne sont pas les nouveaux roguins des bois qui se soucient de l'avenir de la planète, qui envoient au chapitre, ni même les tarnés qui, de souche ou d'élection, défendent leur région, mais uniquement les élus et les élites qui la détruisent avec l'aide de l'État et de l'Union européenne. Et bien sûr, ce barrage n'a vraiment rien à voir avec l'agriculture industrielle. Quand bien même sa production consiste à mettre une vallée préservée au service des logiques économiques qui ont défiguré et pollué, pardon, eux disent aménagé, Le reste du territoire, c'est à se demander pourquoi la FNSEA, Lobby du Productivisme Agricole, soutient le projet. Dans le Tarn, depuis septembre, c'est vraiment le monde à l'envers.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 C'est vrai que cette vallée est belle. Donc en hommage à Rémi, à Maxime et tous les autres.